Trois signatures autour de ce plateau que dis-je Trois griffes. Nathalie Saint-Cric, <rire> bonjour. On est Relativement inoffensives. France bonjour. Télévisions, Françoise Frescos, Le Monde, bonjour. Bonjour. Et Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine. Bonjour. Notre invité aujourd'hui, Eric Coquerel. Bonjour Eric Coquerel. Bonjour. Eric Coquerel, permettez-moi de vous dire que vous faites, enfin je trouve. Un métier compliqué. Vous faites, me semble-t-il, un métier compliqué en continuant de soutenir et de représenter un homme à nouveau en colère, qui donne l'impression d'en vouloir à la terre entière. Éric Coquerel, je vous pose la question. Comment faites-vous pour endurer Jean-Luc Mélenchon, qui s'était montré d'une assez surprenante sérénité pendant la campagne présidentielle et qui est aujourd'hui incapable de s'appliquer les grandes leçons de fraternité et d'humanité qu'il aimerait pourtant imposer à tout le monde Éric Coquerel, je vous salue à mon tour. Merci d'avoir accepté l'invitation de, de France Inter. Pourquoi cette montée en température dans la campagne des législatives Je pourrais agir à l'ensemble du portrait ou... Oui, oui, bien sûr. sûr Ce comme... que je, je considère, c'est qu'il y a tout un, un petit fond médiatique. Ce n'est pas la première fois que j'entends je, des journalistes expliquer ça. Euh, qui se répètent entre eux et qui disent ah là là alors le Mélenchon d'avant il était vraiment très bien mais alors le Mélenchon d'aujourd'hui il est agressif moi ce que je constate oh, oh. Oh, non, on ne dit euh, pas est... ça on dit qu'il a été agressif non, non, non, gentil si, puis si. agressif oui oui mais enfin et bon tout il y a ça une petite tonalité été. que vous entretenez uniquement sur une phrase, à un moment donné, sur Cazeneuve, oui. euh, dont Jean-Luc a attendez, expliqué... On, aidé, hein, on y après, ce dont Jean-Luc a expliqué que le mot assassinat n'était pas le mot qui convenait. Tout on vous coup, parle de changement mais de comportement. Il n'y a pas de changement de comportement Monsieur de Jean-Luc Mélenchon. Cette phrase. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un média qui a relaté les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la loi travail, euh, sur euh, les questions, justement, d'augmentation de la CSG, etc. Et que ça fait maintenant une semaine qu'on discute sur un mot précis, et qu'à partir de là on conclut que Jean-Luc Mélenchon aurait changé. Phrase, elle s'adresse à un ancien Premier ministre, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat oui. de Rémi Fraisse, le gars qui a fait gazer, matraquer tous les manifestants oui. et qui se prend On maintenant de sa tête de petite Saint-Dietouche. Est-ce qu'on traite comme ça un ancien Premier ministre Est-ce qu'on l'accuse d'assassinat Est-ce est qu'il ne fallait pas s'excuser à ce moment-là Est-ce que vous vous souvenez comment les socialistes traitaient euh, Charles Pasqua de façon juste et normale après la mort de Malik Hussekin Je serai vous, je, je repartirai dans les dossiers parce que ça, vous allez être in, intéressé. Donc oui, je vous le dis, politiquement... M. Cazenot est responsable de la mort d'un jeune homme. Et je pense ouais. que c'est ça qui devrait être ajouté beaucoup plus que les, les mots et les paroles. M. Coquerel, est-ce que ce n'est pas justement la preuve qu'on n'est pas sectaire, c'est qu'on ne fonctionne pas comme une secte, quand on non, peut, est considérer... peut considérer... Non, ce n'est pas vous, c'est vous que vous avez accusé de sectaire, parce que nous avons accompagné notre camarade on, François on Delapierre, considérer... de la manière dont nous, nous estimions nécessaire de le faire, puisque pour la plupart, et est François n'est pas, nous ne mais nous estimons qu'il y a quelque chose, justement, dans le passage à la mort, qui est important, et on s'est fait traiter de sectaire par le monde. On avec ça. On bah, une reprise Alors, en reprise est, de de France Inter là-dessus, oui. exactement le lendemain c'est sur le, pour pour le pour fonctionnement nous, pour, nous remettre, pour remettre 100 balles dans ah, la magie entre, entre citer, ça absolument anormal. Bah, entre oui, citer oui, oui. et écrire oui, bien sûr. citer et endosser euh, c'est le travail d'une revue de presse sûr. que de passer la presse en oui. revue Alors, on n'a pas n'a pas du tout évoqué le sujet c'est vous qui l'avez remis sur le tapis aujourd'hui, on voyais arriver pas comme une maison c'est un signe de paranoïa un signe de paranoïa qui est une ouverture d'esprit même les paranoïa qu'on est Là, maintenant, je suis paranoïaque. Bah oui, parce Faites que... attention, parce que la psychologie en politique, il y a des régimes dictatoriaux qui l'ont utilisé. Et je pense que ça ne doit pas être utilisé dans la démocratie. Voilà, donc, donc je ne suis pas paranoïaque. Maintenant, je suis totalitaire. C'est -ce pas... Non, alors, non, vous... non, je ne suis pas paranoïaque. Mais écoutez, attends, je, je, attends, je constate, je constate mot. que le mot secte, l'autre jour, je débat, je débat avec Monucci, qui me sort le mot secte.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 c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, celui qui se considère comme le, le, celui au-dessus de tout le monde, peut éventuellement faire des erreurs, comme le disent euh, le, les communistes notamment. Et oui. est-ce que finalement, l'espèce d'essoufflement qu'il y a dans les sondages ne vient-il pas d'une erreur de stratégie de Jean-Luc Mélenchon je... Est-ce qu'on peut pas, dans tous les partis, on conteste les chefs, les représentants, au PS ou ce qu'il en reste, à droite Est-ce oui. que chez vous, on n'a juste pas le droit de le dire Et pourquoi ça baisse Pourquoi ça s'essouffle en ce moment Vous deviez être la Nathalie principale force d'opposition et on a l'impression que chuit, ça retombe. Bah, Est-ce que c'est pas verra, lié justement les, Quel, la, est la, votre Quel est votre objectif pour ces élections législatives euh, C'est un, un succès président... à combien C'est la question de Françoise, combien de députés Vous aviez euh, montré du doigt pendant la campagne à Emmanuel Macron que vous ne trouviez pas notamment euh, suffisamment euh, écolo. Euh, finalement, face à Donald Trump, cette semaine, il a défendu, il a défendu plutôt bien la planète, non Oui, alors. Vous êtes euh, rassuré Mais ma le, question, c'était face à Trump. Trump dit non aux accords de Paris oui. donc euh, mais ça c'est l'escalade. C'est l'escalade. Vous croyez pas qu'il est en train de faire de climat, Mais vous croyez France que M. Trump France. va entendre uniquement des est mots Est-ce que... qu'il ne vous a quand même pas volé France France. la thématique écologique qui a été le fondement de votre voilà campagne Est-ce qu'il l'a pas récupérée de façon assez habile quand même Donc finalement, mais ça commence vie... pas si mal, même si vous attendez la suite. Bah, même des... si ça vous arrache bah... le cœur d'avoir un non, non, non, mais, mais si on croit aux mots et aux paroles, on croit Macron, mais on va voir les actes. Parce que les actes, c'est la loi travail, dérégulation... Qu'est-ce qu'on peut faire dans le matière de lutte contre le terrorisme, est-ce que vous avez, vous, des propositions qui ne seraient pas celles des autres et qui pourraient éventuellement, non pas améliorer les choses, mais au moins cantonner les, les risques les mais Vous êtes, êtes finalement comme les autres partis là-dessus. Vous êtes favorable à une plus grande coopération internationale en matière de renseignement. Plus... Enfin, là-dessus, la France insoumise ne se différencie pas. Nous sommes pour redonner des moyens aux renseignements. Euh, oh, nous sommes pour faire en sorte qu'il n'y euh, ait plus de fusion, euh, revenir sur la fusion de la DST et oh, euh, DRG et de revenir à du renseignement humain. Mais c'est vrai que, euh, et sortir de l'état d'urgence aussi qui ne sert à rien, attaque nos libertés, c'est exactement ce qu'attend Daesh. Michel nous appelle de Bretagne. Bonjour et bienvenue, vous avez la parole. Ce que je voulais lui demander, c'est quelle va être l'attitude de la France insoumise euh, si malheureusement pour, leur, euh, pour eux, tous leurs députés ne sont pas au deuxième tour. Est-ce qu'ils vont appeler à voter pour les candidats se désister éventuellement s'il si y a une triangulaire pour le candidat de gauche le mieux placé, se appeler à voter pour le candidat de gauche ou ils vont rester dans une position euh, nous tout seuls sur notre nuage et, mm -hmm. et puis plus rien. Enfin voilà, si, pour... si, si, si M. Mélenchon pense qu'il est tout seul, je pense que ça va être dur de construire quelque chose à gauche après. Merci Michel. Ouais. Au final, on fait une alliance il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est toujours d'un pourquoi, pourquoi que dans un sens Pourquoi ça coïncide On a senti aussi que vous, vous payez beaucoup. Le pourquoi pas. cette guerre déclarée face à... Mais il n'y a euh... pas une guerre déclarée. On a, on a essayé... Euh, cette tension le le parti cette en janvier. Par <rire> le Parti communiste en janvier. Enfin, je vous je avez des, des communistes qui ont fait Après, la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. encore un mot, puis François. Au final, à l'Assemblée nationale, les députés France Insoumise et les députés Donc vous regarderez au cas par cas les députés communistes et vous verrez... Si un front républicain se met en place à l'issue du premier tour des législatives, est-ce que vous en ferez partie pour faire barrage au Front National non, vous savez que le Front républicain, ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit que ce n'est pas la solution parce que ça efface en réalité... Ça donne ah, la dans cette logique. logique Je pense que ce n'est pas une bonne logique. Donc euh, vous, vous, poursuivez un le front national. vous poursuivez la philosophie qu'on a adoptée... Voilà, du le Front premier national tour, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est en gros de dire... Pff, tout ça... Non, il a... vous savez très bien, Nathalie. Attendez, je, je simplifie... très bien qu il a qu'il n'a pas fait ça, ce n'est pas Alors, vrai. Il écoutez... a été... Non, mais non, mais attendez, soit vous êtes objectif, soit vous avez un avis. Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le Front national. Il n'a pas dit pas une voix pour Emmanuel Macron. peut imaginer que vous ayez eu un point de vue moral. On aussi quand on mais d'un point mais de vue moral, mon problème, c'est Hollande et Co. qui, do... dans le dix jours avant le premier tour, ont choisi de cartonner Jean-Luc Mélenchon mm. au lieu de s'occuper de Mme Le Pen. Ça, c'est eux qui ont un problème moral. C'est ceux qui ont fait une politique Alors. de droite pendant cinq ans. Donc c'est plutôt cartonner Menucci est des termes Front National. Ils ont un problème moral parce qu'ils entretiennent le Front National. Et pourquoi l'entretiennent-ils Parce que c'est plus facile de faire élire un Macron avec le Front National en face qu'avec un Jean-Luc Mélenchon. Voilà la question. Oui, bonjour M. Coquerel, la François sans C'était juste pour savoir s'il était possible d'imaginer, euh, aussi bien dans l'entourage proche de M. Mélenchon que, que, que M. Mélenchon lui-même, est-ce qu'il serait capable d'imaginer de, de se retirer euh, pour préserver les idées géniales de son programme Expliquez-nous pourquoi il faudrait le faire. Et surtout, je vois autour de moi des gens qui trouvent son programme chouette, ou génial, ou sympa, ou pas mal, et qui disent « non, juste Mélenchon, c'est pas possible ». Est-ce qu'il peut entendre ça Pourquoi ce n'est pas possible, Emmanuel Mais par son côté radical, par son côté radical, de refuser à mon, euh, de d'utiliser de, de, de, de des mots là sur, sur Cazeneuve, je ne défends pas particulièrement Cazeneuve, mais, mais euh, globalement, on est dans un monde où il y a des, comment dire, des choses un peu respectées, notamment les formes. Monsieur Mélenchon il ne, ne peut pas entendre ça. C'est un politique il, il doit se maîtriser, il doit être capable de comprendre qu'il y a pour gouverner, il faut un compromis, il faut, faut pouvoir tendre des mains, il mmh. faut arrêter d'insulter les gens, les journalistes. Euh, il faut peut-être faire attention à ce qu'on dit quand on parle du Venezuela, quand on parle de Poutine, quand on parle de la Syrie, il faut être assez tranché. Euh, merci, voilà. merci donc, Emmanuel. Il y, plein, hein. il y a beaucoup donc, de choses. Il y a beaucoup de choses déjà pas, dans, dans votre il euh, intervention, il y a beaucoup de choses. Emmanuel, Emmanuel, vous dit. êtes là ou pas donc, Ouais, je suis là, mais ça, il m'énerve là. Oui, oui, mais j'ai droit d'être énervé aussi, quoi. Oui. Bien je sûr. pour Amon. Voilà. Ensuite, quand j'ai vu que, que et j'ai hurlé sur Mélenchon parce que c'est Ce que dit l'auditeur là, c'est est, est-ce que, ce est est est -ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas ce grand regret de pas avoir réussi pendant la campagne présidentielle l'unification des gauches à partir du moment où Hamon était sorti vainqueur de la primaire, qu'il a tendu la main à Jean-Luc Mélenchon et qu'il aurait pu avoir un grand mouvement de gauche. Alors, François de Fresseau, j'ai Au lieu de quoi, vous êtes plutôt dans une guerre vous vous contre le, le PS et Emmanuel. On, on, on pourra mais réfléchir à ce qu'on fait sens. avec eux. Ça, on l'a compris. Pour c'est eux qui restent au Parti mais là, Socialiste. Est-ce que votre violence vis-à-vis -vis des socialistes, et y compris tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, les deux premiers taquets, c'était pour François Hollande et les socialistes Est-ce ah bah que là, oui, oui. Non, mais mais François Hollande, voyez, bah, écoutez, il nous traite il traite Jean-Luc Mélenchon, dictateur, cinq jours avant le premier tour vous ça fait partie du jeu politique, de la ah bah, bataille électorale. Ça... Ah bah, ah là, non, mais quand jean enfin... se permet d'utiliser un mauvais mot, euh, le... pas le bon terme, pour caractériser un homicide, on a l'impression que ça, vous ça, êtes ça meurtri d'une bataille, bataille que vous le, avez perdue. le président de la République, fait... François Hollande, alors que Mme Le Pen risque d'aller au deuxième tour, par la faute de sa politique, explique qu'il ne faut jamais voter pour un dictateur, ça, c'est la bataille politique. Excusez-moi, mais il y a deux poids, deux mesures dans ce que vous êtes en train de dire. Vous n'avez pas une obsession qui est le Parti Socialiste ou une obsession de la gauche, venir à la remplacer à l'Assemblée, on a très bien compris. Vous vouliez être la force de l'opposition. Et que cette obsession, c'est peut-être ce que veut dire euh, notre auditeur, est-ce que cette obsession plus... Il est encore là, il est très en L'exercice solitaire du pouvoir de Jean-Luc Mélenchon, que, dé, que dénoncent pas que les communistes d'ailleurs, tous mmh. ceux qui le connaissent, est-ce que tout ça n'est pas finalement un frein à une recomposition d'une gauche euh, qui fait des compromis, parce que c'est le principe de toutes les alliances, voilà, c'est tout. Mmh. Il traite, traite Jean-Luc Mélenchon, dictateur, oui, bah... cinq jours avant le premier tour. Mais ça fait partie du jeu politique, de ah la bon, bataille électorale, ah, là, non